Dead by Daylight, ce serait bien un stream. Ouais, Dead by Daylight, moi je peux le stream quand, quand vous voulez. Hein. Et, et sur Twitch, en général, c'est stream par euh, soit des russes, soit des bolosses. Je prédis Charles en PLS le killer dans des temps record. Alors, <rire> c'est un peu vrai parce que... Non, mais du coup, je vais devoir me <rire> calmer parce que j'ai vraiment peur dans ce <rire> jeu, c'est de, la... de la vraie peur. Je, je suis terrifié alors que c'est con, il est, il est con ce jeu. <rire> Bon, j'espère mourir vite qu'on en finisse quoi, parce que moi ça me met dans des états ce jeu. Ouais, heureusement que c'est pas toi qui stream, sérieux. Moi je me suis mis une jolie moustache. Est-ce que Red Pando pourrait. Je suis à barbe là <rire> J'étais occupé à me mettre une moustache. Oh non, non, non, les bruits de cœur, là, les bruits de cœur. Ça doom doom, gavé. Ah ouais, ça doom, doom gavé. Putain, <rire> Oh putain, je suis pas bien, oh, chier. Oh non, j'entends les bruits là déjà. Est-ce que quelqu'un peut me trouver s'il vous plaît Ah ah Putain, c'est ah oh non, non, non, non, non! Il tape sur la cloche là! Ah! Oh, tu m'as vu! Je que vous êtes non. en train de travailler là! Ouais, ouais, ils sont en train de travailler, ouais! Je fais pas ça! Laisse-le tranquille! Ah mais non, mais pourquoi ils nettoie le totem? J'en ai rien à foutre de nettoyer ai... le totem, j'en ai Laisse-le! Mais! Laisse-le! Mais, mais, Laisse mais casse-toi, je te frappe moi! Ah mais je peux pas! Est-ce qu'on peut se rejoindre? Euh... Non, mais coup... mais j'adore Charles qui est au courant de rien t'as toute ton équipe qui est en train de se faire tuer! Tiens Mon euh... nul Et alors C'est qui la championne alors. <rire> Je suis pas bien, hein. je suis vraiment pas bien là. Bon. Par contre tu continue de me suivre, j'aime pas ça du tout. Non, moi Ah, Allez <rire> ah mais non Qu'est-ce que tu disais moi à propos du fait euh, tueur je sais pas quoi nul là J'ai l'impression d'être la seule à travailler dans cette équipe de merde. Non moi je travaille à fond Arrête J'ai 35 heures par semaine au moins. T'es pas mort toi non, moi je suis toujours vivant. C'est Captain Joe qui s'était tué comme un bolos. Et pourquoi c'est moi qui sers de bait exactement ça, ça dit que je suis bold ou quoi Moi aussi ça dit I'm que je like, suis Mais je te même pas à chaque fois <rire> Mais Moi je te la vois C'est suffisant Ah, ah merde <rire> Eh bah ben, bravo Ah il est mort Ah bah oui Bah on a fait ce qu'on pouvait hein. Genre je vous ai vu hein. Vous êtes en et Mais attends, et avez... moi je le courais hein je faisais le max, ça fait dong-dong. Oui, je sais, ça te mouchou Putain, la map de merde, quoi. Ils Qu sont les moteurs? Nix qui dit c'est marrant de voir autant de gens regarder des streamers qui jouent aussi mal. Bah merci, Nix. <rire> Super gentil. Ah, ah, quoi ah non, pourquoi il y a la musique en plus? Pourquoi ça me dit, mais je que Tu ça fait des bruits! Laisse-moi! Non! J'ai Mais où est-ce que t'es passé? <rire> oh mon dieu! Alex! Alex! Alex! Non, non, non, Alex il existe plus! Alex il est parti, Alex! Ah merde! <coughs> Et j'aurais tout fait dans cette partie hein! Oh, regarde Fly, qui fait du tourisme. Ah, <rire> je me prends le coup Oh putain, ça va <rire> T'as été sauvé parce que tu t'es pris au l'arbre dans la <rire> Mais il y a quand même une carte qui va très fort ah, ouais. bon. Alors, je trouve qu'il y a eu un manque de coopération évident. Bon, est-ce que la prochaine partie, on peut essayer d'être gentil entre nous Non. Essayez oh de non, mais attends, attends! Ah attends, attends! C'est pas toi, c'est pas toi? C'est bon, en fait c'est bon. Rires, je suis pas bien! tasse casse-toi! Ah, super, bah nickel, voilà. Alors maintenant j'ai un crochet dans l'épaule. Euh... Génial, hein. Mais on, on est peut-être juste à côté du crochet là. C'est pas là, on s'en va! Allez! On s'en va! C'est <rire> lui les doublets, je <rire> t'ai <KSMG. rire> fait Oh ah, j'en ai deux, deux. Ah non mais en fait c'est moi qui poursuis l'autre L'autre Mais en fait on est tous dans la même zone ça va pas euh. Renard bah oui bah cassez-vous de ma zone là Allez, je, fais rien, à je... La fin. je fais rien d'autre que courir dans cette minute. putain de map. Non. Il me tape avec celle-ci, l'autre à la Ah non je peux taper je peux pas. Oh là, là le salaud. Oh, mais c'est Comment ça va Ça va plutôt bien ça, ça allait bien, il y a 5 minutes, mais en fait maintenant je suis plus trop sûr. Euh... Cap, il est bien Alors, Pense au fait, fait que... que... Il travaille pour votre futur, Cap. P P bon, pense ouais, au fait que si tu tues le streamer, euh, le stream perd euh, de l'intérêt. J'ai presque Ce genre oui. de choses. Ah, putain, oh tu m'as fait pas oh, peur. Oh, putain rouge, presque fini. <rire> Et on a nos potes qui sont en train de crever, Cap. Euh. Je vais apprendre à être silencieuse pour la prochaine partie parce que je pense que c'est comme ça qu'on me repère que je suis dans le coin. Sacrée marche de progression en vue. Alors je suppose que c'est Balka derrière le compte officiel de être suprême et sache que je t'emmerde et que. Je Et que je peux. Je peux être silencieuse. On n'entend plus Diddle, c'est ce que Diddle c'est vivant. Oui, Diddles on t'entend plus. Alors, je crois que le stream se su est maudit <rire> parce que j'ai eu un blue screen of death au moment est de la victoire. J'en ai marre de ce jeu de merde <rire> Arrête ouais, de camper Alex, c'est pas du ce jeu bien. Bon d'accord, j'arrête de camper. Oh la la la la la la Mais t'as pas du tout arrêté de camper, putain de menteur Mais Non menti Merci euh, Vous Fly. croyez le type avec un basque en os euh, oh. qui se promène avec des gros pièges Oh non je suis mort ah oh, mais, mais pourquoi Qu'est-ce qu'il s'est passé Pourquoi t'es es morte Non je suis pas mort. je suis je suis terre Mais là je vais mourir par contre Je peux te remettre mais sur le même map Non je peux pas je crois Ah si, putain oh. merde Bon, j'ai euh, apprécié l'effort euh, Fly. Oh, oh, le, le Fly Oh putain t'es vrai Oh non Oh putain Mais Nix il m'en met plein Allez. la gueule en fait, j'aime bien Vous Charles qui a un Nix qui du tueur, alors j'ai pas fait ça. Parfois je crie aussi sans raison pour euh, brouiller les pistes. Oh. <rire> <rire> ça a très bien marché d'ailleurs. <rire> oh non. Hein coucou euh, salut, euh, je suis pas là, hey, euh... uh, Alors Cap, j'ai ouvert une porte. Euh, démerde-toi. <rire> Mais moi Cap, je l'ai jamais vu. Mais personne n'est venu m'aider à part Fly en fait, j'ai un frère, mon frère joue à ce jeu actuellement ouais, Et vu, mon propre frère ne m'a pas aidé pas. Ai Alors pour info je suis même pas dans le jeu là Ah oui <rire> oh, <rire> Vous, ah, vous m'avez abandonné J'avais oublié C'est <rire> <faire des excuses. rire> <rire> voilà. ah. lequel qui est invisible C'est euh, euh, machin. Là euh, on est tous là oh, coucou. Ah coucou Ouais, le tueur aussi il est là Je me suis paumé putain C'est quoi ce jeu de merde là je pense qu'il y avait des gens et je les ai complètement loupés. <rire> On était trois. <rire> mais oui, je sais, je sais bien. Il faut que je tue quelqu'un. <rire> non mais allez, quoi. Mais qu y est est là, gens, Il faut que être ça être de toi, voilà. Tu n'es pas obligé de tuer les gens. Tu pourrais créer ton auto-entreprise à la place. Moi, je voulais juste être euh, électricien. <rire> et voilà. Alors j'entends quelqu'un jambre vers là où je suis. Pourquoi oh, j'ai pris, là... pris le t shirt rouge Pourquoi j'ai pris le t shirt rouge Oh non non ah, mais c'est que ça avance des là, des les moteurs, Mais vous faites quoi Bah. Je suis un électricien. <coughs> bon, tu arrêtes avec ça. <rire> avec la petite cache trouve... à outils et tout. T'es un peu trop dans ton rôle là. Fly. Fly. Oui. Va faire du repérage mais... pour, la... Mais... pour la trappe. <rire> <rire> T'avais réussi à être <rire> Mais c'est quoi cette connerie La française <rire> <rire> elle est où là Oh là je la là, Et je te remets mais sur le prochain. Vie, quoi. Bim. Voilà, et donc y'a plus ah ouais, que Fly Regarde, je vais te ruiner ton plaisir en ce de façon éternelle. Pourquoi euh... Elle... Fly Oh, c'était trop bien pensé Je me casse Oh mon dieu <rétale> <rire> <rires> <porter rire> Putain, ouais, donc, et je rate mes TP en plus. Ça couvrira plus de terrain. Ça oh non pas, mais tu remeurs pas, après je t'ai sauvé s'il te plaît bah, je remeurs si je veux déjà. Alors là, tu vas pas dans, le bon... dans un bon endroit, là, Alex. Viens là, viens là, ah, viens, là viens là, je t'ai raté, putain Oh, ah. viens là Putain, mais je te mets ah, des coups ah. dans le vent, quoi Mais pire. Euh... Et moi, je te mets des vents dans pire le vent Vas-y, là, la trappe Bon, fly Oh putain Pourquoi ah, t'es là <rire> <rire> C'est bien toi le petit t-shirt rouge là On... Non ah, oui, j'ai perdu de vue! Je sais pas bien, où t'es! Moi j'ai essayé une fois et. Oh mon dieu! Mon monstre il est mieux plastique mat comme moi quoi! <coughs> Comment tu fais Fly pour être discret comme ça là comme une petite twin? <rire> je sais pas! C'est tu sûr sais que t'es dans un placard! Y'a que les bolosses qui font ça! Je suis pas un bolos, justement! Il est pas dans un placard! Et voilà! Moi j'étais dans un placard, je suis pas un boloss! Mais... Alors... alors? Il est au sous-sol! Tu t'embêtes alors qu'il est au sous-sol! Il est vraiment dans le sous-sol Cap Est-ce que je peux te faire confiance Est-ce oui. que tu trahirais Ronan comme ça Bah oh. <rire> <rire> évidemment. Tu là, il ne fais pas l'enfant. Putain, je t'ai confondu avec un moteur. Euh... <rire> Merci. Mais t'es rouge comme lui euh... C'est très méchant. T'es pas obligé d'être ouais. méchante parce que tu me trouves fou. Euh hein. non, mais je suis pas méchante. Pas comme ça, moi. J'arrive, hein, deux secondes. <rire> je reprends mon souffle. Ah, je crois, en toi. Encore moins deux petites monstres. minutes. <rire> le monstre pourri. Excusez-moi, j'ai un peu d'asthme. Bah, non, mais c'est ça, Alex. Oh, Pour petite art. ventoline. Ouais, mais ça va pas marcher, ça, mec. Wouah <rire> Oui, Alex, tu disais quoi On ouais, se pas un truc qui marcherait pas. Est-ce que tu t'es random accroupi quelque part et je t'ai pas vu <rire> Oui. <rire> c'était bon, pas random. C'était pas random. Que les choses soient claires en ouais, moi Il s'était le bruit de salvation là. C'est ouais, Allez! Oh oui! Putain, oh, quoi! Wow. <rire> La trappe! Elle existe! Oh mon dieu! Non mais je suis. J'ai en envie de rien. pleurer! <rire> je suis tellement fier de toi, Fly! <rire> On va passer mais sur Overwatch, hein! Y'a des petits toutous! Il y a oui, c'est des chouchous! Oui, y'a des chiens! On, <rire> On doit les tuer! Faut les tuer! Tu faut tuer les chiens? Bah oui! Non mais c'est pas des petits chiens ça <rires> Ils mais sont non, trop on, mignons C'est des, des, des, des sortes de tables de nuit là Les sortes de tables de nuit Je trouve que c'est une excellente description de ces machines, on les appellera maintenant les tables de nuit Merci. Allons-y Hop, petit mountain corps. Allez ouais, Tu, ah, tu m'as à raconter quoi sur ouais, le fait qu'ils faisaient du cosplay <rires> Qui fait du cosplay <rire> C'est Red Panda qui m'avait dit non mais pas rapport aux Non mais alors les il hommes, faut savoir en fait, que... c'est des gens qui font du cosplay, oui bien sûr, mais oui, ça c'est alors... vrai ça. Red fait constamment une sorte de réinvention du Lord Overwatch. Mais pas du tout, alors Donc, là voilà, exactement... Genji qui était corse. <rire> <rire> <C 'est... rire> mais me pas. il fait semblant d'être japonais. Genji est corse et Enzo c'est un turc, tout le monde le sait ça. J'aimerais bien que tu, tu, tu développes le pourquoi Genji est corse parce que moi j'ai jamais vraiment compris. Euh... Bah, c'est son euh, son, son expérience dans le dans le FLNC. Putain, c'est là qu'il a appris à se battre. Attends, t'avais pas dit que son bras elle était charcutière Non, son bras elle est boulangère <rire> et ça c'est vrai. Ah oui Quand tu joues son bras sur, euh, sur la carte euh, Adorado, elle dit qu'elle va retourner à la boulangerie. Euh, c'est la, <rire> la prime de la vidéo de, de Soldier. Non, alors non, ça putain, mais non. Ça, un peu de respect pour le lore Et Orissa c'est la réincarnation d'une chanteuse folk... d'une chanteuse folk... Euh, de... ...du Nigéria. Moi j'attends un... Mais tu sais que j'avais commencé à écrire un texte sur Reinhardt et j'ai jamais fini. Merci. Et alors si tu, tu, tu faisais... Enfin Reinhardt il faisait quoi euh... Bah j'ai expliqué les origines de Reinhardt. Et pourquoi il est fat de David Assoloff. Oh <rire> Ok mais ça ça va, ça fait partie du lore. Non, mais c'est aussi du bon y y'a pas de. C'est pas parce que ça sonne juste que c'est juste! J'avoue. Je sais pas s'ils mange tellement de chocolat au Mexique, pour être Nice! Non, non, hein, t'as pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de dire nice! Pourquoi ils mettent toujours mon accuracy là dans les cartes? C'est quoi le seul bail? Parce que c'est le seul truc que tu fais bien. OOOOOOOOOOOOOOOOOOH! Très bien! Très bien! Bon, bah voilà. Ouais, ouais. Et bien, merci à tous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, merci à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Ça, et... Oui, je suis jamais de mauvaise foi, vraiment. Euh... C'est pas, pas, pas quelque chose qu'on peut dire de moi. Enfin.